Pierre Capdepu -Pues est ingénieur informatique. Sa passion, les bulles, pas n'importe lesquelles, les fûts de bière en plastique. Alors ça m'est venu par hasard, je suis passé à côté d'un bar qui se débarrassait dans l'après-midi de ces bulles, qui essayait de les mettre dans des poubelles, et j'en ai récupéré une que j'ai travaillée, que j'ai offert à ma mère. C'est le début de l'aventure, la, et c'est là que j'ai commencé mon enquête pour savoir d'où elles venaient, comment les récupérer, comment les travailler, comment en faire quelque chose. 25% de ces bulles ne sont pas recyclées, le mieux, en faire des objets de décoration... le tout agrémenté de quelques projections. Mais ces petites sphères ne sont pas du goût de tous. J'ai effectivement quelques soucis avec mon propriétaire qui n'apprécie pas beaucoup mon projet, qui m'a d'ailleurs mis en procès. J'espère que la justice lui donnera tort, mais euh, c'est plutôt bien reçu par mes voisins. Pierre Capdepuis préfère ne retenir qu'une anecdote. Une fois en passant dans la rue, quelqu'un m'a dit Il y a quelqu'un qui jette du bonheur dans la rue, comme quoi avec peu de choses, on peut faire beaucoup de choses pour les gens.